Déclaration des députés, le député de London North Centre, Monsieur le Président, les gens qui travaillent dans le Nord-Centre et partout dans la province ont des problèmes. J'ai demandé au gouvernement de trouver des fonds d'urgence pour répondre aux besoins en logement abordable. La réponse du ministre ignorait ses préoccupations et a discuté de l'emploi plutôt du logement. Beaucoup de familles sont juste à un chèque de paye de, de l'itinérance et d'être sans service. Il y a une liste pour le logement abordable de 5 000 gens de London. La CCP estime qu'il euh, qu faut faire jusqu'à 50 à 27 dollars pour louer un appartement de deux chambres, ce qui est impossible pour les gens qui travaillent, peu importe les gens qui reçoivent de l'aide sociale. La coalition de l'itinérance de l'Inde, aussi bien que l'association des locataires de l'Inde, demande des gestes concrets. L'Ontario a besoin du leadership courageux, pas un gouvernement qui attend à ce que les autres fassent quelque chose. Les gens de l'Inde savent que le logement est un droit humain et il est bien temps qu'il y ait un gouvernement qui est d'accord avec eux. Faites quelque chose. déclaration de député. Le député Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler aujourd'hui et d'offrir mes félicitations à la Fondation communautaire d'Oakville pour leur 25e anniversaire. J'étais à la célébration des lumières brillantes pour appuyer des programmes de salle de classe communautaire pour assurer que les élèves à, à, à, à, Oakville et des expériences culturelles. Peut-être que vous ne savez pas, mais à Oakville, il y a le taux de pauvreté le plus élevé dans la région de Halton et on apprécie le travail que cette fondation fait. Cette fondation travaille avec beaucoup d'agents et de particuliers pour composer avec ces problèmes pour avoir un impact positif. La fondation communautaire de Oakville a financé plus de 200 familles et organismes et ils ont désigné des fonds pour des domaines du besoin, les jeunes, l'environnement, et le patrimoine et d'autres. Cette fondation a donné plus d'argent, par exemple, à plusieurs organismes, au Street Mission, euh, à la Société d'aide aux enfants de Halton, à tous les bénévoles, travailleurs et gens qui ont fait des dons. Merci de rendre Oakville un meilleur endroit où vivre. La petite kitchen centre. Les étudiants sont stressés parce qu'on réduit le fonds pour l'éducation. Zoe, elle va à l'école Stanley Park Senior. Elle est préoccupée que sa compagnie ne pourra pas remplacer les chaises si elle se casse. Elle a trouvé qu'il y a des difficultés financières suite aux coupures des libéraux et des conservateurs. Et si ce n'est pas assez, il y a des réductions du service autisme. Et euh, Zoe veut avoir un programme pour son frère Mike qui fait partie de, du spectre d'autisme. Il faut, comme on n'a pas les appuis pour son frère, c'est la famille qui a été obligée de trouver le financement. C'est une préoccupation pour Zoe et sa famille et beaucoup de familles où les couples ont laissé les écoles incapables de répondre aux besoins des, des élèves, des familles, des éducateurs. J'apprécie que Zoe a parlé, et elle est là aujourd'hui, mais les élèves ne devraient être forcés à se plaindre. Ils devraient pouvoir penser à leur classe, avoir de bonnes notes. Il faut faire mieux. Nos enfants nous surveillent. Le député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous, vous pouvez imaginer d'avoir moins de 20 Les femmes sont moins de 20 dans la plupart des de cours de premier cycle d'informatique. J'aimerais reconnaître la Célébration canadienne de femmes dans euh, l'informatique euh, qui s'appelle comme CWAC, ce qui, qui est l'événement de réseautage pour les femmes dans euh, l'informatique et qui a été fondé en 2010 euh, par... Wendy Paul est de l'Université Queen, Queens et le 8 et 9 novembre, cet événement a lieu dans ma circonscription, je suis allé. Il y a des séances pour parler le syndrome d'imposteur, développement professionnel, atelier pour les enseignants. Il y avait 438 étudiants et la participation était subventionnée par beaucoup de compagnies de haute technologie. Et on a pu le faire à cause, grâce aux bénévoles, la professeure Paul, la professeure Amber, la professeure Kell, la professeure Schill, les professeurs Lahani. Et comme Mikadoun aussi a dit, quand on met le casque, peu importe si c'est un homme ou une femme, la, la mission, c'est d'être en cohérence, et d'avoir du succès. Je veux remercier la célébration canadienne des femmes dans l'informatique du bon travail qu'ils font. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le député de Kewitton. Bon après-midi, Monsieur le Président. J'aimerais parler des changements de la, ligne sur, de la loi sur les mines. Le projet de loi 132 contient certains changements aux obligations des communières de consulter les Premières Nations quant au plan de fermeture avant d'ouvrir la mine. Les exigences de consultation pour les fermetures de mines sont passées à ah, une constatue euh, appropriée dans les 40 jours au, à la discrétion du directeur. Ce n'est même pas du ministre. C'est un signe troublant pour moi et pour d'autres dans le Nord. Si l'Ontario veut faire des affaires dans les territoires de traité dans le Nord, il faut avoir des mécanismes qui ne soient pas immunitaires. Des mesures législatives avancées par l'Ontario, ce qui s'appelle le Grand Nord, ne peut pas être minées par les obligations euh, des traités. Le projet de loi 132 est envoyé rapidement par ce gouvernement sans l'engagement approprié de la collectivité, sans temps de réponse. À chaque jour, quand je suis ici, on dit que l'économie se porte mieux bien tous les Ontariens sont importants. L'abordabilité est importante. Chaque Ontarien doit avoir un endroit sécuritaire au V. Ce qui n'est pas dit sauf si vous êtes une personne des Premières Nations. Les structures du gouvernement ne font pas de changement dans nos collectivités, mais peuvent nous appuyer. Nos, notre, nos peuples savent ce qu'on a besoin d'avoir et on demande à l'Ontario de travailler avec nous et pas faire ce qu'ils font maintenant. Miigwech. Le député de Lanark-Frontenegro-Kings. Merci. Avec une autre grève dans euh, les écoles qui s'en vient, les parents et les élèves ont besoin de solutions réelles. Je vais vous donner des faits que les gens doivent penser. En 13 ans, l le système d'éducation publique a baissé de 100 000 euh, élèves, mais il a 20 000 plus enseignants et personnels. En 10 ans, le financement pour élèves a augmenté de 13 une augmentation de 39 Les salaires et les avantages vont, composent 78 du budget de l'éducation en même temps que les scores en éducation sont à la baisse. Et la violence dans nos écoles met tout le monde à risque. Il y a un mois, j'ai envoyé au ministre de l'éducation une lettre recommandant que cette chambre organise un comité spécial sur les j'ai partagé cette recommandation avec les conseils scolaires et syndicats. Monsieur le Président, qui savait qu'il avait tellement de criquets en novembre? Rien mais des criquets. Demain, oh, donc, les FO et les SSTF qui commencent qui leur grève du sel. Quelque chose qu'on qu aurait en pu éviter si le, gouvernement, le, le ministre, ministre avait suivi mes conseils. Je dois questionner, est-ce que ces partis ont le meilleur intérêt des élèves, des élèves à leur cœur? Merci. Déclaration du députés, député Dartmouth-Norfolk. Le Festival des Lumières Simcoe Panorama va illuminer la nuit de tous qui ont vu euh, la grandeur depuis deux ou trois semaines, les bénévoles. Euh, mettre des lumières dans le parc Wellington et on a de la magie du Noël. C'est un signe qu'on va s'embarquer dans la saison des fêtes, faire des achats, aller voir des familles et des amis et oh, il y a le Père Noël qui arrivera. Le Festival des lumières de Simcoe a aidé la vie des gens. Depuis des années, les choses ont changé, mais le comité des bénévoles a continué à équilibrer le progrès avec la tradition. Maintenant, on a euh, 60 exhibitions dans trois catégories, religieuses, traditionnelles ou fantasies La plupart des expositions sont en trois dimensions et sont bâties par des bénévoles. Pour ceux euh, qui sont un peu âgés, et on pense à, aux Vitrine de magasin à Noël. Et on a, on chante des chansons Noël aussi, et on peut faire des courses en chariot aussi. Le parc va ouvrir à partir du 30 novembre et pendant la saison de Noël, on va voir les lumières et le festival aura aller jusqu'au au 5 février plus tôt. Et alors, venez voir ce festival. Merci, M. le Président. Déclaration de député, la députée de Parkdale-Lyre Park. Merci, M. le Président. Les arts et la culture sont très importantes pour la stabilité et vitalité économique en Ontario. Mais nous, en tant que société, on prend les arts et la culture pour acquis, même si on consomme à chaque jour. Les arts sont ce qui nous aide à nous connecter les uns avec les autres, à partager des messages d'espoir, d'amour, d'humour, et même de préoccupations sociales, et même pour avoir du changement. Par les arts, on, on aide l'empathie, on partage nos histoires, on s'éduque, on a appris sur... Aux voisins. Les arts et la culture bâtissent la collectivité la communauté. Et dans notre province, on a tellement d'artistes, mais c'est difficile par qu'ils partagent leurs aptitudes parce que le travail d'un artiste, c'est en indépendant, en tant que travail indépendant, sans stabilité. Les artistes souvent ont le travail précaire pour euh, démontrer ce qu'ils font plutôt que des salaires, mais de montrer leur travail ne laisse pas payer les dépenses. Et les artistes passent beaucoup d'heures pour avoir à vendre une pièce d'art ou une pièce de théâtre. Mais la pression intense et nous, on aime bien voir l'art, mais pour gagner une appréciation pour les arts et la culture, il faut imaginer notre vie sans cela. Faisons la promotion des arts et de la culture, appuyons les artistes. Notre vie sera beaucoup plus riche. Merci. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Plus tôt ce mois, j'ai eu le grand honneur d'aller à la cérémonie de remise de prix de 2019 de la ville de Cambridge. J'aimerais reconnaître les gens qui ont reçu Anne Spencer en gymnastique, qui a reçu le prix important. Les euh, Cubs de Cambridge ont gagné euh, pour le Pee-wee. Abby Van Dusen a gagné. L'école secondaire Jake Aspler a gagné. Baggy Leak de baseball a gagné le prix d'organisme de l'année. Ron et ont reçu le prix de contributeur. Et l'athlète professionnel s'était reçu par Winnie king dans le ski aquatique. Il a tellement de bons athlètes et j'aimerais mentionner un autre. La vedette de la Ligue nationale de hockey, Dean Huntington, Prentiss a passé beaucoup d'années empilées dans la communauté. Il est décidé récemment et il va nous manquer beaucoup. Il a commencé à payer la quatrième saison avec le groupe Matt Hatters de Guelph. Et il est passé à la Ligue nationale de hockey. Il a joué dans les Rangers de New York. Euh, le Bruins de Boston, les Red Wings de, de Detroit, les Penguins de, de Pittsburgh et les North Stars de Minnesota. Quand elle est retournée en Ontario, et il est devenu le directeur de, de, de récréation à, à la région, dans la région de Cambridge. Et nous apprécions le travail qu'il a fait. Merci, Monsieur le Président. Oakville. la députée d'Oakville-Nord-Burlington. Uh, North Monsieur le Président, depuis un mois, j'étais très contente d'être avec plusieurs organismes dans ma circonscription de oakville north Burlington qui ont reçu des subventions pour les aînés du ministère des aînés, euh, ministère des services aux aînés. On aide à ce que les aînés, avec ces subventions, restent connectés, luttent contre l'isolement social et qu'ils restent en bonne santé. Beaucoup d'organismes excellents qui ont reçu les subventions y incluent la société du réseau chinois qui a pu un spécialiste dans les arts chinoises pour entendre à la Société des aînés chinoises de Oakville. L'Association des aînés sud-asiatiques qui travaille avec les, ces aînés-là pour avoir des séminaires pour la sensibilisation et la sécurité. L'église anglicane de Saint-Luc travaille avec les aînés pour les aider à, à manger mieux et à cuisiner en toute sécurité. Et la fondation Willow a pu donner des classes d'art aux aînés à Oakville pour qu'ils puissent rencontrer d'autres gens et se développer. J'étais très content d'être avec ces quatre groupes et je fais ici du travail qu'ils font pour nos aînés dans notre collectivité. J'aimerais aussi remercier le ministre des services aux aînés pour ce programme qui démontre l'engagement de notre gouvernement aux aînés. Merci. Merci.